Hola, on va parler de. Non, je parle français, ça Alors, euh, aujourd'hui, on va euh, découvrir le navigateur euh, et comment ça marche, le, le coulis du chargement. Alors, euh, si vous voulez regarder plus tard, les slides sont à. Mon prénom, c'est Estelle, est Estelle, et j'ai le GitHub Estelle parce qu'il n'y a pas tellement de développeuses avec ce prénom. Où il n'y a pas tellement de développeuses, mais il y en a plus, super. Et c'est à mon GitHub slash browsers. Alors, la performance web, c'est. Euh, ça fait partie. Qu'est-ce que c'est que la, perf, la web performance C'est Ça fait partie de l'expérience utilisateur. Mais ce n'est pas la seule chose qui fait l'expérience utilisateur c'est une partie. On a le UX, euh, performance, internationalisation. Il y a des mots que je ne sais pas dire très bien en français. Euh, il y a l'accessibilité, la sécurité et la confidentialité. Alors aujourd'hui on va parler de l'utilisateur parce que c'est la base de toutes ces choses-là. Alors euh, la performance web, ça veut dire des, plusieurs choses à, à tout le monde. Quand on pense performance web, on pense à quoi On peut penser au temps d'interactivité, le serveur, si ça prend longtemps pour le serveur, euh, les API comme le performance timing API. Euh, la première, je ne sais pas comment on dit ça en français, ça s'est traduit par Google euh, Translate, mais first contentful paint, le jank et la performance, perçue, euh, la performance perçue. Mais pour comprendre toutes ces choses-là, il faut comprendre le navigateur. Alors parlons du navigateur. Voilà un navigateur, c'est un très joli dessin, j'ai fait ça dans Fireworks, un programme que j'ai depuis il y a 10 ans, qui marche presque plus avec mon ordinateur. Um, le navigateur a deux très grands ennemis, le premier c'est le temps du chargement de, de tout euh, comment on dit, files, ok tout ce que tu dois mettre sur l'ordinateur. L'autre chose qui est un ennemi et aussi notre meilleur ami, c'est le thread principal. Alors le fil principal. Euh, le web n'est pas en seul fil, mais 80, numéro, 90% des choses euh, sont sur ce fil. Alors c'est notre ennemi parce qu'il si y a un seul, mais c'est notre ami parce que si on sait bien s'en servir et si on est gentil avec. Euh, il sera gentil avec nous. Alors, d'autres ennemis qu'il y a, mais seulement dans le domaine euh, mobile, c'est quand on fait une demande sur notre mobile. La plus grande délai du temps pour mobile, c'est entre la tour, le téléphone et la tour. Alors tout ce qu'on va parler aujourd'hui, il faut réaliser que ça prend plus de temps parce que. La latence, ou latency, je ne sais pas comment, le plus long délai, c'est entre euh, le téléphone et la tour. Latence, oui c'est latence, j'ai inventé un mot et c'est le bon mot bien. Et l'autre chose c'est le pouvoir mobile. Alors les navigateurs sur ton téléphone sont incroyablement puissantes. C'est la même chose, c'est le même navigateur, ça fait les mêmes choses que sur mon ordinateur qui a 16 gigs mais ton téléphone, si tu as de la chance, a en gig. Et nous on a de la chance, il y a plein de personnes au monde qui n'ont pas des, ordres, des, des, des navigateurs super puissants, mais sur des machines vraiment pas puissantes. Alors il faut toujours penser à ça. Ok, bon, on a le navigateur, on va à DuckDuckGo parce que je sais que Google nous a donné de l'argent mais ils aussi prennent toutes nos informations, alors on va sur DuckDuckGo. On fait une demande, on a des résultats, on appuie sur un lien, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce qu'on pense qu'on fait, c'est qu on demande pour une page de HTML. Mais ce n'est pas vraiment si simple. Alors, ça doit charger la page, ça doit aller chercher la page, on doit faire la navigation, on doit recevoir la réponse, on doit faire l'analyse. Et le navigateur doit faire aussi le rendu. Alors il y a ces quatre choses-là, et ça c'est donc de ce qu'on va parler aujourd'hui. Et l'interaction utilisateur, c'est une fois que c'est sur notre ordinateur, et ça je ne euh, vais pas vraiment adresser. On va, on va complètement comprendre le début. Alors la navigation. On appuie, on a un lien, on appuie, c'est tout blanc, on espère que le serveur répond avec la page immédiatement, mais ce n'est pas si simple que ça. Qu que, la première chose qui se passe, quand on appuie sur un lien, c'est qu'on doit trouver le IP Address. Alors ça s'appelle euh, en anglais DNS, Domain name um, search, et c'est l'emplacement des actifs. Alors qu'est-ce qui se passe Moi je suis un être humain, je pense dans des mots, pas dans les numéros. Il y a des êtres humains qui pensent dans les numéros, mais je n'en suis pas une. Alors, ça me, pour moi, c'est très facile de me rappeler des noms comme Quanta ou Ediscount ou Fasterize, mais ce n'est pas tellement facile pour moi de me rappeler de numéros, spécialement en français, où il faut dire 80 et après 90, et après 11 et 12. Alors, l'ordinateur veut le numéro, le IP, et moi, je me rappelle. Alors, comment ça se fait On doit faire une recherche. Alors l'ordinateur, il fait la recherche, il regarde d'abord il y a le browser cache, alors le navigateur a plusieurs numéros si tu as déjà visité ce site, aujourd'hui tu vas dans le lien à l'autre dans le même site, il le sait, le navigateur le sait. Mais si c'est la première fois que tu vas visiter, il demande, euh, si c'est pas dans le navigateur, il demande à le operating system, si ce n'est pas là, ils vont demander au router, si ce n'est pas là, ils vont aller... Euh, il y a toutes ces étapes que ça peut faire. Normalement, ça n'a pas besoin de les faire tous, mais si c'est mon site personnel et si c'est la première que vous visitez en France, probablement ça doit aller dans toutes ces étapes, parce que vous n'avez jamais visité mon site et vous avez honte. Alors, finalement, ça a découvert que c'était le 93-180 et ça répond. Donc, l'ordinateur, j'ai marqué en URL, ça répond avec un IP. Ça, c'est la première étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe La prochaine étape, c'est la négation TCP. Alors, euh, en français, ça a été traduit par euh, Google négociation de liaison TCP à trois voies. Et moi, j'appelle ça TCP Handshake. Alors, c'est pour établir une connexion. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est l'ordinateur demande de synchroniser, le serveur répond avec un acquittement et demande de synchroniser, et l'ordinateur répond avec un acquittement, je suis d'accord, c'est bon. Alors, il y a une connexion, et maintenant, ça peut aller sans refaire la connexion chaque fois. Sauf, euh, on veut que ça soit sécur. Alors on doit déterminer le chiffrement pour la communication, on doit le faire sécure. Et comment ça marche ça euh, Il y a une clé que euh, le, le serveur a un certificat et l'ordinateur a une clé et ils font un échange. Alors l'ordinateur dit « bonjour » et le serveur dit « bonjour, voilà mon certificat ». Et le client dit « bon, voilà ma clé ». Le serveur dit « c'est bon, je comprends tout ». L'ordinateur dit, bon, j'ai tout compris, et maintenant il y a une connexion sécure. Alors, à ce point-là, on a déjà fait les deux, les deux voies avec euh, le DNS, et les huit fois voilà, les retour juste pour faire la connexion, et on n'a pas encore fait notre demande. Alors maintenant, finalement, on peut faire notre demande. Alors on envoie le HTTP GET REQUEST, et maintenant, on peut avoir la réponse. Alors, on renvoie le HTML. Ce n'est pas si simple que ça. Alors maintenant, vous avez compris comment faire la connexion. On fait une demande et qu'est-ce qui se passe à ce point-là C'est qu'on reçoit une partie de la page. On peut recevoir toute la page si notre page est bien petite. Alors, premier coup, c'est DNS. Après, on fait euh, le TCP euh, à trois voies. Après on fait que ça soit sécurisé. après finalement on fait notre demande et l'ordinateur, la première fois qu'il nous envoie quelque chose, il nous envoie 14 kilobytes. Alors vous avez entendu de la règle du 14 kb, ou je ne sais pas comment on dit kilobytes, ou je ne sais pas trop quoi en français, mais ça c'est la première réponse. Et ça quand on pense time to first byte, c'est la première partie de ces 14 000 euh, bits. Okay. Alors ça c'est le 14 000 bits, mais le truc c'est que le serveur ne sait pas notre bandwidth et ce n'est pas les capacités. Alors c'est un algorithme, TCP slow start ça s'appelle en anglais, TCP slow start ça s'appelle en français, non je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je n'ai pas traduit ce mot-là, euh, ça, euh, ça doit déterminer euh, qu'est-ce qui est la bande passante disponible. Alors au premier coup ça fait 14 000, après ça le double, euh, ça, ça fait 14 000, après l'ordinateur le, le, dit oui j'ai reçu, il envoie en, en acquittement que j'ai reçu ça, après le serveur dit bon je vais t'envoyer le double, et l'ordinateur dit merci j'ai bien reçu, après on renvoie le double, euh, alors il y a les acquittements, acquittements, acquittements, et après, on envoie 112, et moi j'habite en plein milieu de nulle part, et je reçois pas d'un in bon Internet, et l'ordinateur ne répond pas que j'ai bien reçu, tout reçu. Alors, le serveur réalise qu'on va renvoyer tout à 56 um, euh, 000 kilobits. Alors, ça, c'est TCP Slow Start, et ça s'appelle aussi Congestion Control, qui est donc la congestion d'être sûr. Um, alors, ça, ça renvoie en acquittement pour dire j'ai tout bien reçu et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle congestion control. Alors TCP slow start et congestion control c'est à peu près la même chose. Pour, on peut penser que c'est la même chose. Ok. Finalement, on a une réponse. Alors ça c'est ça c'est les nœuds que j'ai. C'est pas le dom, c'est les nœuds. Alors c'est tous les éléments que j'ai. Alors maintenant, on peut commencer l'analyse. Ça, c'est le troisième étape. On a fait la navigation. Ah non, c'est la deuxième étape. On a fait la navigation. On a tapé sur un bouton et après, on a fait la navigation. Alors, on a euh, reçu euh, la réponse ou pas tout à fait. L'analyse, c'est le DOM. Ça, c'est la création du DOM. C'est la création du CSSOM. Donc, euh, l'arbre euh, de, de, de, de tous les nœuds, l'arbre de tout le CSS. Après aussi, ça crée le Accessibility Object Model, qui est l'arbre de l'accessibilité. Et ça euh, compile le CSS, la compilation du JavaScript, je veux dire. Et aussi, euh, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que qu'AST. Alors, ce n'est pas tellement simple. Ce n'est pas si simple que juste quatre étapes non plus. Chose qu'il faut réaliser, c'est que ça commence à faire l'analyse une fois que ça a reçu les 14 000 kilobits. Ça n'a pas besoin d'attendre toute la fin que tout a descendu. Toutes ces choses-là, ça, ça, ça se passe sur le main thread, sur le fil principal. Euh, je vais vous, aussi vous expliquer qu'il y a un scanner de préchargement. Euh, alors voilà. A, alors le DOM, c'est le décrit du continu. Contenu. Alors. Le premier kilobit qu'on a reçu, on a reçu toute la page parce qu'elle était tellement petite. D'accord euh, Normalement, on ne sait pas si on reçoit tout. Alors, le DOM, ça commence. Euh, L'ordinateur, le, le, le, le fil primaire, euh, principal, commence à faire l'analyse. Elle est créer le DOM. Et alors, chaque nœud, c'est pas seulement le element, mais c'est aussi tous les attributs. Alors on a le HTML, le head, le meta, le titre. Il y a le lien pour le CSS. Maintenant le CSS qu'on commence à download. Quand on commence à download le. Si je sais pas en mot, je vais juste le dire en anglais. On commence à download le CSS. Quand on fait ça, ça arrête le JS de, de, de pas de de downloader le JS, mais ça ne va pas commencer euh, à faire le processus euh, de qu'est-ce que le Java Ça ne va pas ex exécuter, parce que la plupart de Javascript, ça a faire avec les, le DOM. Alors, il n'y a pas de raison d'exécuter de le Javascript pendant qu'on qu analyse le DOM. Et pendant qu'on fait le... le euh, pendant qu'on reçoit le CSS, il n'y a pas de rendu. Alors ça arrête tout le rendu pendant le temps qu'on, durant le temps qu'on le reçoit. Après on a, alors ça continue parce que c'est pas, ça bloque pas. Mais le, on arrive à un script et ça bloque tout. Alors pendant qu'on fait une demande pour le JavaScript, ça fait pas de rendu, ça, ça commence à, à download rien. Mais pendant ce temps, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas sur le main thread. C'est le scanner du préchargement. Alors, le scanner du préchargement, c'est un worker qui va et ça passe dans tout toute le HTML pour trouver les ressources importantes. Et ça, demande, ça commence à les euh, download. Alors, euh, là, on a, dans notre truc, on avait deux scripts en lien et en image. Alors, ça commence à, ça demandait déjà pour toutes ces choses-là, même si on est bloqué. Alors, le JavaScript, on a été bloqué parce qu'on ne s'est pas servi du defer ou de async. Alors là, j'ai fait une très belle photo. Euh, je me suis servi d'une table pour faire ça. Euh, C'est pour montrer que quand on a juste le script, euh, la page peut rendre, le navigateur peut faire la rendu, Mais quand il y a un JavaScript, ça s'arrête complètement pour faire le download et l'exécution. Si on marque defer, ça n'arrête pas quand ça reçoit le, le javascript, ça continue. Et après le javascript, euh, ça va être exécuté après tout. Si on fait async, ça va continuer à faire le download sans s'arrêter et ça fait la pause pour l'exécution. Alors, y a une, ça s'arrête pour exécuter, mais pas pour euh, le download. Alors là, j'espère que vous avez tout compris, alors on peut continuer. Alors, euh, on était à ce point là. Maintenant, on a finalement euh, euh, reçu tout le javascript et on peut recevoir le reste. Il y a un autre problème que je n'ai pas marqué là-dessus, c'était s'il y avait, parce qu'on a exécuté le javascript, s'il y avait un nœud que ça de, demandait de getElementById, ça n'a rien trouvé et ça a lancé une faute. Alors, il faut faire attention et c'est pour ça qu'on avait... Toujours plein de librairies pour faire ça pour nous, mais maintenant on peut très facilement faire onload. Mais il faut faire attention que si on vous mettait du JavaScript, ça c'est un autre problème. Ok, alors on a tous les nœuds et voilà notre DOM. Il euh, y a une chose, la raison que j'ai marqué le h h1 » comme ça, c'est euh, avec le HTML on n'a pas besoin de fermer tout notre nœud, euh, tous les éléments, ça va essayer de les, les fermer pour nous. Mais si j'avais mis le H, si je n'avais pas fermé la figure et j'avais mis le H en après, est-ce que c'était dans la figure ou c'était après la figure à fermer Alors c'est mieux de toujours fermer euh, tous les éléments. Bon, on a fini euh, le DOM, on commence à analyser le CSS. Le CSS Amp, ça décrit les règles du style. Alors voilà mon CSS. Euh, normalement les sites, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh, on a quelques règles et ça, ça euh, crée euh, ce qu'on a à droite. Alors, euh, on dirait que c'est exactement la même chose que le CSS homme. Mais si vous remarquez, il y a un P qui n'a aucun euh, CSS après. Mais le, la raison qu'on a mis, c'est parce que le P, ça fait P à couleur bleue. Alors, euh, euh, euh, alors c'est en enfant en descendant. Alors c'est pour ça que j'ai créé comme, euh, le CSM ça, ça, s'écrit comme ça ça a la relation des sélecteurs. C'est pas la relation du HTML, c'est la relation des sélecteurs. Alors tous les sélecteurs à gauche, si j'avais euh, pas mis le figure l'image ça serait en niveau plus haut dans le CSSM. Vous avez vu la différence là entre les deux. Il y a ça et il y a ça parce que c'est figure, euh, espace, image juste image. Alors c'est un niveau plus haut. Alors ça c'est le CSS. Et ça c'est le AST. Alors euh, la site web où je suis ici, c'est pas marqué. Ok. Alors il y a une site qui s'appelle ASTExplorer.net. Euh, ah non, ça c'est le AOM. Ça c'est euh, ça c'est dans euh, les developer tools. Alors dans mes Developer Tools, ça c'est Firefox Developer Tools, il y a une section qui est accessibilité et le AOM c'est l'Accessibility Object Model et c'est donc tous les nœuds. Qu Qu'est-ce qu que sont les noms de tous les nœuds Alors euh, c'est créé aussi et si c'est jusqu'à que c'est créé. Ton site n'est pas accessible aux gens qui se servent des, des liseurs d'écran. Alors, ça, c'est une partie, c'est import, très important, parce que si ça prend longtemps à faire ça, ça veut dire que si les autres choses ont pris longtemps, ton site n'est pas accessible, euh, personne ne peut écouter euh, que ce, ce sont les nœuds. Alors, chaque nœud qui est accessible a un accessibility name, et le accessibility name, c'est les mots qui vont être parlés. Alors là, il y a tous les names de tous les nœuds euh, d'une site que j'ai fait qui était marrant, parce que le site que j'ai fait pour, pour ce discours, il est tout petit, il n'y a pas de mots. Alors je me suis servi de quelque chose d'autre. Euh, alors jusqu'à la construction de l'AOM, le continu n'est pas euh, accessible au lecteur d'écran. Et ça c'est la, la site où je pensais que j'étais avant. Alors ça c'est euh, astexplorer.net. Et c'est euh, euh, un arbre de syntaxe abstrait, Alors, euh, euh, euh, ça interprète le JS est euh, plus ou moins fait dans, dans euh, du binaire. Pas tout à fait, ça dépend. Euh, mais c'est ça. Je suggère d'aller à ce site, c'est très intéressant. J'y comprends rien. Um, et c'est l'analyse du JS um, et tous les calls. C'est très intéressant à voir parce que c'est juste la petite règle à gauche. Alors, après ce point-là, tout ça a été sur le, pr le thread primaire sauf le scanner. Du, euh, du, le scanner. Maintenant, le, le main thread fait le rendu. Alors, le rendu, c'est le style, le layout, le painting et le compositing. Alors, j'ai déjà dit ça, que tout était sur le main thread qu'on a fait et on va ajouter layout, paint, l'interaction et, et peut-être l'animation, ça dépend comme tu fais l'animation. Tout ça, c'est sur le main thread. Ça fait, le main thread fait tout. Alors, il faut enlever un peu de travail quand on peut. Alors, le rendu, ça prend le DOM tree et le CSS home et ça les met ensemble pour toutes les règles. Uh, qu'il a. Alors ça les combine pour former l'arbre du rendu. Um, mais ça fait les nœuds juste pour les trucs qui vont être rendus. Alors s'il y a visibility hidden, ça prend de l'espace et c'est rendu. Mais s'il y a display none, c'est pas dans l'arbre du rendu. Alors uh, l'arbre de rendu, ça, ça compte tous les, les style sheets est-ce que euh, le c'est là où, où euh, le cascade est très important Ça détermine les règles de CSS pour chaque nœud visible et caché, mais pas display none. Ok. Après, on a layout et ça c'est la taille de tous les trucs. Euh, ça calcule où on va trouver tous les nœuds, euh, tous les parties qui vont être sur le site. Alors voilà notre page et si vous remarquez à droite il n'y a pas de place pour l'image, j'en ai pas dit quelle taille était l'image, on a dit que euh, image avait le width of 100%, alors c'est toute la largeur que ça avait, mais il n'y a pas d'auteur. Alors le premier layout, parce qu'on n'a pas encore reçu l'image. Euh, nouveau, ça vient de sortir comme la semaine dernière, c'est qu'on peut, si on met dans notre HTML le width et le height, le CSS, ça prend, c ça, prend la, c ça prend la première position. Si on a 100 pixels de largeur dans notre HTML et on dit 100% dans notre CSS, ça va être 100%. Mais quand on met le width et le height, ça garde la pro, proportion. Pro, proportion. Um, alors ça sait combien de taille il faut garder. Alors ça prend, et on n'a pas besoin de faire dans de reflow. Il y a pas besoin de, quand l'image arrive on n'a pas besoin de faire un reflow et ça c'est très important et ça vient de sortir alors mets la taille de, de, de euh, l'image dans ton HTML alors après le layout on a la peinture hum, ça c'est quand on met les pixels euh, à l'écran la peinture c'est un tableau de RGBA de chaque pixel alors c'est un array de arrays et ça s'appelle un frame buffer. Et c'est là qu'on a le euh, first paint, ou first contentful paint, c'est là qu'on finalement, on a de la peinture. Il faut réaliser que les numéros de pixels, c'est l'auteur, la largeur, et euh, dppx, euh, aucune idée, comment on dit France, euh, résolution. Euh, alors c'est la résolution, il y a plein, alors c'est des milliards, il y a trois mon ordinateur, j'ai fait les calculations, si c'est normal dpi, j'ai presque un million. Si, euh, si c'est euh, double, euh, si c'est 2 dpx, c'est presque 4 millions. Le iPhone, c'est 3 millions 8, je crois, ou oh, 2 millions 7. Et après, ça, c'est euh, le composite et ça, c'est si on a des layers. Et ça, c'est pas sur le, le main thread, c'est sur le GPU, ce qui le fait. Et le truc, c'est que ça prend du temps d'aller... Le main thread doit le mettre sur le GPU et doit le recevoir. Alors, ce n'est pas comme s'il n'y a pas de travail, mais il y a beaucoup moins. Et ça, c'est euh, la manière dont on peut mettre quelque chose pour être composité. Euh, alors, quand j'ai dit le RGB, là, le frame buffer, euh, ce que fait le GPU... Ça, euh, ça, fait, euh, ça détermine euh, si on a deux trucs, un sur l'autre, et un est moitié transparent. Opacity, c'est pour ça que l'opacity, c'est fait sur le GPU. Euh, ça détermine quelle couleur ça va être. Alors là, j'ai du orange et j'ai du noir transparent. Alors il y a les deux couleurs qui sont marquées. Et après, ça détermine quelle couleur est le pixel entre les deux, ou il y a les deux un sur l'autre. Alors ça, c'est beaucoup plus vite sur le GPU que le CPU, alors il faut le mettre sur le GPU. Et on risque d'avoir un reflow. Un reflow, alors maintenant on a tout rendu la page, c'est bon, mais on a finalement on reçoit l'image, parce que l'image était énorme. Et si on n'avait pas fait le, la taille, si on n'avait pas donné la taille, on doit faire un reflow. Alors le restyle, on n'a pas besoin de le faire, parce qu'on sait tous les cils, mais il faut faire en re parce que ça prend de la largeur. Et parce qu'on a refait la largeur, il faut repeindre. Et si on a repeint et il y a quelque chose euh, dans la troisième dimension, il faut faire euh, recomposite. Alors, il faut recalculer presque tout. Alors, si on n'avait pas fait l'image, on aurait euh, eu en reflow. Et maintenant, avec ce CSS-là, euh, nouveau dans Firefox, et je crois que ça va venir la prochaine fois qu que... Euh, Chrome est, est lancu, euh, lancé, on, on va voir ça dans, les, dans tous les browsers bientôt, ça vient d'être fait et j'aimerais bien remercier Jen Simmons qui a eu l'idée de faire ça. Euh, alors maintenant le Relayout c'est pas nécessaire qu'on reçoit cette image euh, mais on doit re repeindre quand même parce qu'il y a l'image. Alors euh, la dernière chose c'est l'interaction de l'utilisateur. Alors Maintenant, on a mis toute la page, on a tout, c'est bon, le main thread est euh, à l'aise, mais pas vraiment, parce que le, euh, le main thread doit quand même s'occuper de tous les reflows et le relayout chaque fois qu'on change quelque chose. Si on, on bouge la page, si on a de l'animation, chaque animation doit être faite 60 fois par seconde. Alors, ça doit être euh, très très vite. Et ça, j'espère que vous avez bien compris tout, comment marche euh, le navigateur. Et comme ça, vous comprenez un peu quand vous avez les API de performance, euh, qu'est-ce qui s'est passé derrière, um, what happened behind the scenes, qu'est-ce qui s'est passé derrière pour que euh, ça rentre plus facilement dans la tête. Alors, euh, euh, oh, j'ai oublié une chose, mon introduction. Um, je m'appelle Estelle, uh, j'organise uh, la conférence Perf Matters et si tu as envie d'acheter des livres sur CSS, um, le premier, si tu as insomnie, si tu n'arrives pas à dormir, super bon, uh, ça s'appelle Mo Mobile HTML5 uh, et les autres livres sont sur uh, le CSS et le HTML5 et la performance aussi. Uh, alors, merci.